me rend fière, c'est mon équipe. C'est surtout le fait d'avoir, par exemple, imaginé une entreprise, d'avoir défriché le terrain, d'avoir fait des essais, des erreurs et justement d'avoir amené l'entreprise à une certaine forme et que de voir concrètement comment Justine, Josée, Catherine, David euh, et même nos partenaires sont capables d'amener l'entreprise à un autre niveau, mais surtout de voir la chimie qu'on a ensemble, c'est quelque chose qui est unique, que je ne fais pas contrôler, euh, qui est arrivé de lui-même et c'est ce qui me rend le plus fier de voir justement les gens s'épanouir, l'entreprise s'épanouir avec eux.